Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle chaussure, la nouvelle Simalp 864 Drop Control. Alors vous avez déjà vu la version 1 sur la chaîne, que je vous remets ici si vous ne l'avez pas déjà vue. Euh, quel est le principe de Simalp et de son concept Drop Control Eh bien le principe c'est d'avoir 3 semelles avec un drop de 864, avec pour souhait, donc ceux qui veulent peuvent réduire en fait leur drop progressivement pour tendre à une foulée plus ce qu'on appelle minimaliste, donc avoir une foulée qui sera plus naturelle, donc avec des drops qui seront de moins en moins importants. Alors personnellement, euh, bah moi je suis en drop 4, donc je suis passé directement sur le modèle en drop 4, j'ai pas essayé les autres semelles, mais euh, si vous êtes en drop 8, ce sera exactement la même chose pour vous et ça vous permettra de réduire euh, bah votre drop progressivement, si vous souhaitez réduire votre drop. Allez, c'est parti Qu'est-ce que j'ai pensé de cette chaussure Alors déjà, le premier ressenti que j'ai eu quand j'ai mis la chaussure, c'est un sentiment de confort. Voilà, je me trouvais bien dans la chaussure. La languette ici a été rembourrée, donc il y a une petite, une petite, une petite couche de mousse en plus qui donne un côté confortable avec un petit chausson à l'intérieur ici qui permettra aussi de réduire l'entrée des, des, des, des corps étrangers, donc des cailloux, euh, de la poussière et qui permettra à votre pied d'être plus en sécurité pendant plus longtemps éviter les frottements sur les cailloux qui sont très désagréables voilà, par contre ce que je regrette un petit peu c'est que le range lacet je le dis dans tous les tests vidéo que je fais de, de, de chaussures, euh, le range lacet a disparu, ça moi je l'aime bien, j'aime pas trop avoir des boucles comme ça qui, euh, qui se baladent dans mes chaussures. Si la boucle se prend dans un truc, eh ben, ça, ça peut délasser votre chaussure et c'est toujours un petit peu contraignant. Voilà, donc le petit range lacet, je l'aime bien, il n'y est pas. Tant pis, c'est pas grave. Euh, derrière, ici, on a la petite languette pour faciliter l'enfilage. Bon, ok. Euh, on a aussi un système de maintien du pied, donc on appelle ça un contrefort ici, qui va maintenir votre pied sur l'arrière. Ici, un, vous voyez, ça une couleur un petit peu différente. Euh, et ça va maintenir en fait votre pied et éviter les torsions de, de cheville. Donc on a ce système là, au niveau souplesse, eh ben, la chaussure est assez souple, hein, euh, j'ai pas beaucoup de besoin de forcer pour, pour plier la chaussure en deux, et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, euh, parce que bah, votre déroulé de pied va se faire plus facilement, et puis vous n'allez pas avoir le sentiment d'avoir un parpaing en pied qui est euh, vraiment pas flexible du tout. Euh, ici, vous voyez le système, euh, le système de, de euh, le système ici là en, en espèce de M ou W, donc, ça dépend dans ce pas en quel sens vous le regardez. Ça va euh, avoir un système, c'est un, un système qui permet de maintenir votre pied à, à l'intérieur et qui, bah, dans les dévers, va vous permettre d'éviter à votre pied de glisser de trop sur l'extérieur ou l'intérieur en fonction de, bah, du dévers. Euh, voilà, donc les, le lassage, les lacets classiques, rien de particulier à dire dessus. Euh, C'est pas non plus les meilleurs lacets que j'ai vu Parce que euh, bon, je suis obligé de faire un double nœud Pour être sûr qu'il ne s'enlève pas voilà, donc, euh, bon, bien, mais sans plus, pas de, pas de, réel, de gros intérêt. Euh, évolution par rapport au modèle numéro 1, La, le pare-pierre ici est thermocollé, ça évite qu'il y ait une, une couture, avant c'était une couture, et donc ça aux couture égale frottement, égale poids. Euh, donc euh, là, ici, c'est thermocollé, ça fonctionne, c'est très bien, j'ai déjà tapé dans un caillou, ça protège bien, donc euh, pas de problème euh, la semelle, semelle Vibram euh, Grip euh, Vibram, Pff, une tuerie j'ai je, je, testé sur les, les bouts, vous savez des fines couches de boue bien glissantes euh, donc, dans, dans un bois et franchement ça tient, euh, j'ai été impressionné parce que le terrain était bien humide j'ai testé aussi sur des cailloux qui sont un petit peu glissants et c'était vraiment vraiment très très efficace j'ai été assez bluffé par ça donc euh, semelle avec des crampons multidirectionnels, ça ça part dans tous les sens, ça protège et ça maintient super bien. Euh, voilà. Alors ensuite, au niveau de l'amorti, voyez donc l'amorti, on a une seule, euh, une seule couche de mousse là qui, euh, qui euh, va bien, bien amortir le, hop là pendant que je tombe, euh, qui va, qui va bien amortir l'impact le, le, au sol. Donc là, costure amortie efficace aussi. Voilà, donc euh, personnellement c'est une chaussure que j'apprécie, que j'utiliserai je, je sans problème sur des trails longs. Euh, voilà, alors après j'ai pas, pas essayé sur des ultra trails, maintenant euh, 50 bandes, je partirai avec sans problème. Voilà, donc Simalp, euh, Drop Control 864, si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.